Avec ce podcast pour décoder la période qui commence aujourd'hui et qui va donc nous accompagner jusqu'au 23 mai. Donc là je suis en train de réaliser quelque chose de magnifique puisque ce 23 mai c'est l'anniversaire de ma descendance, de Maxence, mon fils. Bref, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au 23 mai nous serons à l'énergie de la magie cosmique qui sera l'aboutisse vraie de ce qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le roseau maïs de l'unité, donc cette image qui est en fait ici à gauche, qui est le kin, qui veut dire soleil en maya, 53, dans le tableau qui est là à la droite. Ce qui veut dire que cette énergie de la magie cosmique sera le kin 65 au 23 mai. Et donc je vois que mon fils va avoir une initiation pour cette année, en lien avec cette tressena qui nous parle de l'abondance puisque c'est le roseau plus communément traduit au Guatemala mais certaines tribus l'appellent aussi le maïs et c'est pour cela que ayant trouvé cette image qui pour moi représente la force de cette énergie et eh bien je l'ai choisie puisque elle nous parle du roseau du maïs ici tenu dans les mains de cette femme mais qui je vous précise nous parle aussi de l'intelligence symbolique du roseau donc, nous avons le jaguar du chemin, c'est-à-dire quel est le chemin pour atteindre l'unité de ces archétypes du roseau et du maïs qui nous parlent de l'abondance Eh bien, c'est le jaguar. Et le jaguar, on l'a déjà vu, c'était la deuxième trécena du Kin 14, donc en fait, j'ai pas le bon, le bon tableau, jusqu'au Kin 26 qui nous a parlé de ce jaguar. Et le voici qui revient dans une position clé qui est celle du chemin. C'est-à-dire que le chemin pour vivre l'abondance, c'est d'être une femme, quand on est un homme dans sa partie astrale, qui utilise les polarités donc, féminines, l'énergie qu'utilisent les polarités féminines, qui garde l'astral. Le jaguar étant le gardien des mondes intermédiaires, des mondes souterrains, là où se placent ces fameux... Euh, ces fameuses entités, hein, les reptiliens, les, les dracos euh, que nous pouvons d'ailleurs voir ici en image sur le roseau maïs de l'unité. Ouais, et cette femme qui est dans sa bulle, dans son énergie créatrice de vie, d'abondance, avec les mains de sa virilité, de son unité, qui déverse cette abondance et euh, d'appuie. Dans les rouages de la Matrix, nous avons euh, ce, cette, cette espèce d'entité de, au grand dedans, avec une grande langue fourchue, qui nous parle du serpent, du dragon, hein, comme nommé dans d'autres civilisations, du crocodile aussi, n'est-ce pas, que nous avons ici, euh, qui correspond à la première Tressena, et qui nous parle en fait de ces, ces espèces humanoïdes, reptiloïdes, qui sont euh, les gardiens d'une Matrix qui aujourd'hui nous pose souci, puisqu'ils veulent réduire le troupeau que nous sommes, nous cloisonner, nous enfermer, et même maintenant nous pirater notre conscience de libre arbitre qui nous permet de nous dégager d'un abus de pouvoir. Et ça me permet d'insister sur le fait que ce cendrier galactique a été offert à la Terre par des membres de ces civilisations qui étaient en désaccord total avec ce qui était fait à l'humanité, d'une un, mise en esclavage, d'un non-respect des lois de la vie par euh, certaines factions de ces entités qui euh, aujourd'hui euh, sont dans tous les postes clés euh, du pouvoir sur la Terre, et donc, euh, j'ai eu un parcours de vie, je suis Reine Katarouin, vous me connaissez, c'est pour toi qui me découvrirais, tout un parcours de vie initiatique conséquent, qui, euh, qui a pour moi souvent été synonyme euh, d'une nécessité de quête de sens et de réponse à des questions existentielles, tant les expériences étaient dans le champ de la conscience. Et aujourd'hui, au temps euh, de cette folie où tout se révèle, eh bien, je, je, je suis... Euh, malheureusement en joie d'avoir confirmation sur confirmation de la justesse de mes expériences par la matière, où tout se révèle de manière euh, fortuite et, et inévitable pour celui qui a encore un cœur vivant, aimant et vibrant. Et donc, nous avons pu du premier jour de ce, de ce conte qui a commencé à l'équinoxe de printemps, au 20 mars, jusqu'à hier, au 52e jour de la magie Cosmique de la route. Le 52, en fait, représentant chez les Mayas l'âge de la sagesse. Parce qu'en fait, chaque jour de ce conte est en finalité à l'image d'une incarnation. Pour faire le voyage sur, une, sur 26 000 ans, les agents de la Matrix, en fait, ont créé une, une plateforme de jeu qu'ils ont modifié, puisqu'elle était déjà créée avant leur arrivée et elle était beaucoup plus euh, saine et pleine d'amour. Aujourd'hui, elle est pleine de fiel et de haine parce que vous avez deux cycles en fait, à chaque fois dans cette, euh, dans ce, dans cette plateforme de jeu, c'est-à-dire un, un cycle de conscience, de lumière, et lorsque cette conscience et cette lumière est utilisée pour éclairer la vérité, elle permet à la joie, l'amour, la paix de cette vérité de s'établir. Et ensuite, vous avez une période d'obscurité et que si cette lumière, cette conscience euh, s'est perdue dans le mensonge, s'est perdue dans une visibilité d'une affirmation qui n'était donc pas celle de la vérité mais du mensonge, vont en découler, au lieu que ce soit la paix et l'amour, et eh bien ça va être la guerre et la haine. Or, ça fait plusieurs cycles de 26 000 ans que nous avons 13 000 ans de jours et 13 000 ans de, de, de séjournées où euh, l'humanité, euh, en finalité, perd euh, à la conscience, mais quand même euh, façonnée par le mensonge, la guerre et la haine. Et donc la puissance de la conscience qui réveille les mémoires va attiser euh, des jeux de domination et de destruction, même si cela permet, de par cette puissance, d'établir aussi des champs d'expérience dans, de, dans cette guerre, de batailles gagnées, par les forces de la vérité, de la sagesse, de l'amour et de la joie qui amènent la paix, bien évidemment. Donc nous avons d'ailleurs des traces historiques à travers, les artes, à travers les livres de pierre, les pyramides notamment, euh, et, donc, et les mémoires que tu peux avoir dans ton cœur par rapport au voyage de ton âme dans le corps qui est à la fois matériel et aussi subtil. Et c'est d'ailleurs à travers l'héritage du corps matériel qu'on peut accéder à certaines mémoires de l'humanité et aussi à travers le corps subtil qui danse avec le corps matériel, donc le corps astral, où là aussi euh, on peut avoir accès à certaines mémoires, c'est mon chemin de vie. Donc euh, hier nous avons établi 52 jours de ce chemin qui correspond en finalité à une période de 5200 ans et donc qui peut correspondre à une moyenne de 52 incarnations. Comment je sais cela ben, En toute simplicité, parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont mené à la certitude que je suis là depuis environ 56 000 ans, et donc un peu plus euh, que je suis arrivée donc, en fait, sur ces cycles de 26 000 ans euh, à une période en fait, euh, donc par rapport à la période actuelle. Euh, donc en fait, si on fait 52 000 pour arriver au même résultat que maintenant, hein, sur une année de 26 000 ans qui est proche en fait, euh, de l'ère du verso, ben, en fait, je suis arrivée un peu plus tôt, n'est-ce pas Donc, à, peu, à une période où euh, il y avait une phase d'endormissement, telle que nous la vivons et la subissons aujourd'hui, d'une obs obscurité qui arrive à son terme, et où euh, bah, le mensonge établi dans la, dans la lumière de, de, sa digne, de, comment de sa légitimité affirmée dans sa puissance est maintenant occulté, caché, mais on voit bien qu'elle tente de revenir hein, euh, au goût du jour, à la lumière. Et c'est pour cela que je suis vraiment en joie de teinter mes transmissions informationnelles d'un décodage d'une information pour aller au-delà d'une transmission scolaire, mais aller aussi teinter cette information d'une énergie et qui est celle aussi, euh, comme je l'ai fait toutes ces dernières années, de ma propre expérience de vie. Et pour ma part, je, je viens de vivre à échelle privée des, exp des expériences euh, qui me mènent à, à la magie arc-en-ciel parce qu'on entend souvent parler de magie blanche et de magie noire, mais qui connaît la magie arc-en-ciel Qui sait d'ailleurs que le blanc, c'est les, les, les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont alignées dans l'ordre et qui permettent ce blanc, et que le noir, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont, qui sont désalignées et qui, dans le chaos, font le noir. Et donc, ben, la magie blanche, c'est remettre de l'ordre, la magie noire, c'est générer le désordre. Et la magie arc-en-ciel va au-delà, de ces deux façons de fonctionner qui sont souvent opposées euh, dans les temps que nous vivons, de guerre, de mensonges, de, de haine et de peine euh, et que souvent, bah, les gens qui portent euh, la volonté de restaurer l'ordre euh, vont faire la guerre euh, aux forces du chaos, et les forces du chaos font la guerre aux forces de l'ordre. Donc à partir de là, euh, bah, de toute façon, c'est euh, très désagréable à vivre, et la guerre entraîne la peine, la peine entraîne la haine, et la haine entraîne le mensonge, euh, parce que c'est tellement insupportable que beaucoup de vérités vont euh, se trouver euh, occultées, et l'inconscient va être chargé de vérités occultées qui amènent les êtres dans, dans l'illusion. Donc 52 jours correspond, d'après ce que j'ai découvert dans mon chemin, à ce qu'on pourrait observer de 52 incarnations, et d'une période de l'histoire de 5200 ans, et aux 52 premiers jours de la gestation, de la création d'un véhicule humain, puisque ce que je vous transmets ici, c'est une connaissance ancestrale qui a été oubliée, qui peut donner le tournis au mental du temps présent, qui est tellement limité qu'aller toucher ces notions peut sembler inutile et il peut bloquer. Mais si certains d'entre vous ressentent la pertinence, et eh bien voilà ce qu'offre cet outil. C'est un outil qui permet de créer sa bulle comme au 53e jour, donc lorsqu'on a fait, euh, en fait qu'on a posé de façon fractale 52 premières vies, ça permet de rappeler si es là depuis plus de 50 000 ans, cette expérience-là. Moi, pour ma part, ça fait 56 000 ans que je suis sur cette planète et je sais très bien que par rapport à la longévité de l'humanité, je suis ce qu'on pourrait, qu pourrait appeler une jeune âme dans certaines codifications du temps linéaire. C'est-à-dire une jeune âme qui s'expérimente sur la Terre. Ça fait pas longtemps que je suis là. Et je l'observe bien souvent par rapport à de vieilles euh, âmes qui sont là depuis longtemps, euh, je souffre parce que j'ai une légèreté, une joie de vivre, une confiance en moi qui vient d'ailleurs, où euh, bah, je me souviens, il euh, m'a été donné de reconnecter à ma conscience et à mon voyage avant mon arrivée ici. Je sais euh, où j'étais, pourquoi je suis là et ce qui se passe en ce moment, ben, pour moi c'est assez évident puisque ça fait en, en quelque part, ça en lien avec euh, ma propre guérison et que cette planète, au vu de ce qu'elle propose, est un hôpital psychiatrique, est une prison euh, pour des parcelles de conscience qui, euh, à travers des véhicules humains, euh, se retrouvent euh, dans une jôle d'une nécessité euh, absolue pour en sortir que de transcender les poisons de l'hérédité et les poisons dans l'hérédité qui font miroir avec le poison du corps astral qui lui-même, en fait, à travers ce jeu et ses encodages, donne l'opportunité, à travers euh, la difficulté, de non pas expier tel que les démons veulent nous le faire croire, mais de, de au contraire, vivre l'expérience de l'alchimisation par le fait d'assumer. Nos capacités de transmutation. Le souci étant que là, bah, on est dans une situation globale d'une majorité de parcelles de conscience euh, qui, au lieu d'avoir été euh, dans des champs d'éthérisation, se retrouvent dans des champs euh, très alourdis parce que euh, soumis à des champs d'interférence euh, d'êtres de, de conscience qui font tout pour que les êtres venus ici pour sétériser soient en fait leur nourriture. Donc c'est vraiment une découverte que je vis depuis de nombreuses incarnations, euh, puisque j'ai des incarnations où j'ai approché les forces du pouvoir, qui déjà à l'époque étaient au fait de cette réalité d'invasion planétaire, mais surtout de gardiennage par certaines forces galactiques et tout la le, les sacrifices d'enfants enfin tout ce qu'on découvre aujourd'hui avec horreur euh, c'est pas d'aujourd'hui ça fait des milliers d'années que c'est là en fait donc nous arrivons à une fin de cycle à une opportunité euh, de pouvoir quitter cette planète parce que euh, par rapport au déplacement du système solaire, on va arriver près de la constellation du Verseau dans quelques centaines d'années. Et puis ensuite, vers d'autres constellations, nous aurons l'opportunité, pour ceux qui auront cette liberté, de pouvoir quitter le champ gravitationnel de ce système solaire, pour quitter cette plateforme de jeu et continuer à s'amuser ailleurs dans d'autres règles de vie. Donc ma prétention, si vous voulez, dans ma communication et ce que je partage, c'est de bien conscientiser que cet outil n'est pas là pour satisfaire des appétits nombrilistes, euh, égocentriques, matérialistes, euh, d'un corps euh, en souffrance euh, par l'ignorance de sa puissance de guidance euh, ou euh, de perte de sa propre euh, liberté de créer, et dans une recherche euh, animale de satisfaire des, des besoins fondamentaux euh, pour espérer toucher à l'intelligence de la sécurité, de la légitimité et de la dignité, pour espérer peut-être toucher euh, à la joie de certaines vérités qui offrent d'autres pouvoirs de création à travers la liberté d'exister. Donc votre conscience parce que c'est très rare les êtres qui sont vraiment libres en fait, la, la plupart des êtres humains ne le sont pas et quand tu l'es, bah, tu le sais parce que tu es tout seul au monde quasiment hein. euh, et tu vois ce que les autres ne voient pas, tu, tu ressens que ce monde va complètement à l'envers, c'est une évidence et tu es un peu seul avec cette perception les autres étant en prison et par la récupération de leur libre arbitre, de leur énergie vitale et conditionnés à travers des émotions de souffrance euh, à se soumettre et à obéir. Donc quand tu es un peu libre, <rire> connecté à ta propre source de vie, que tu as un cœur vivant et vibrant, tu fais partie de la minorité, des gardiens de l'humanité du futur, euh, dans la possibilité de, de libérer les parasites euh, en les renvoyant à leur propre responsabilité, sans plus les laisser nous interférer. C'est ma prétention. Je suis assez forte aujourd'hui pour l'annoncer en ce 15, 53e jour de ce calendrier maya, qui est nommé comme ça parce que ce sont les gardiens qui ont les derniers gardiens de, de, la con, de cette connaissance, de certaines factions qui se sont opposées en fait. Euh, à une hiérarchie abusive, euh, rigide, euh, dans, une, dans un immobilisme euh, mortifère et, euh, et qui ne peut plus qu'exister qu'à travers euh, l'abduction, euh, la modification génétique de l'humanité euh, et tente aujourd'hui, euh, par les moyens que nous connaissons, de pirater en fait, notre énergie vitale et notre pouvoir créateur euh, des consciences à travers des véhicules qui, en fait, vont se retrouver comme des portails organiques accueillant des consciences. Et les, les gens qui vont partir de façon brutale de leur corps, la conscience qui habite un corps, qui part de façon brutale ou de façon traumatique, peut se retrouver interférer sur des plateformes intermédiaires. Donc, ce sont des vérités qui sont miennes. En ce temps présent, ben, il y en a, on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à, à assumer de l'exprimer. Euh, même si on peut paraître pour des fous, parce que euh, c'est la vérité euh, qui va libérer le mensonge, qui va permettre d'aller vers euh, une réalité davantage de confiance, parce que dans le mensonge, on ne peut pas être en confiance, tu ne peux être que dans la défiance, parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Le doute est là polluant. Et c'est tellement horrible à vivre que la plupart des gens ne veulent, ne veulent même plus se poser de questions. en fait. Euh, mais la défiance est partout. Qui, qui a vraiment confiance en lui peu. Et donc, si tu n'as pas confiance en toi, comment faire confiance à l'autre Donc, c'est pour ça que nous sommes face à des enjeux euh, monstrueux d'une humanité qui n'a plus de vérité, plus de confiance, qui est dans la défiance, dans le vol énergétique et dans la violence qui en résulte et où ce qu'on appelle l'amour et de la haine, enfin, tout est inversé. Donc, heureusement, il y a quand même, euh, ça se compte par millions, des êtres humains qui ont réussi le challenge d'un chemin jusqu'à maintenant, que pour maintenir une bulle de création d'abondance dans l'humanité sans le champ d'interférence de, de cette matrice gardienne qui souhaite récupérer les corps et les, et les âmes pour se nourrir de l'énergie de l'âme et animer des corps, regardez, c'est le monde des zombies, hein, c'est clair, net et précis, eh bien, euh, en ce 53e... Euh, énergie du roseau maïs de l'unité, le chemin c'est de faire appel au jaguar. Et pour la petite histoire, je me suis appelée Lucie Colibri, euh, et c'est encore visible dans une des images que j'ai récupérées, que j'avais créées par le passé, sur mon site euh, de, de du corps. Euh, en fait, tout le monde retient le colibri, mais qui se souvient du jaguar Dans cette histoire... Le colibri va prendre quelques gouttes d'eau pour éteindre la forêt et tout le monde se moque de lui, mais on a gardé ça à l'esprit parce que c'est ce que nous subissons. Mais la véritable histoire, c'est que le colibri est le messager des dieux, le messager des dieux gardien de la vie et qui est en fait gardien de l'astral. Et ce colibri, il a les couleurs irisées de l'astral. Et en fait, lui, son but à chaque fois, ce n'est pas d'éteindre la forêt. Il sait très bien que ce n'est pas avec quelques gouttes d'eau qui mettent éteindre la forêt. Et quand il dit qu'il fait sa part, en fait, il parle à qui quand il dit ça Il ne parle pas à l'auditeur qui écoute l'histoire. Il parle au, au jaguar. Et le jaguar s'interroge. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce colibri Puis à un moment donné, le jaguar, il se dit « Ah, bon, ok. » Comme c'est lui qui commande euh, la capacité de communiquer avec le grand esprit il va parler au grand esprit et là la pluie va éteindre la forêt ok donc si vous voulez le colibri c'est la dynamique du tout le plus petit oiseau du monde qui a une langue fourchue qui a les couleurs irisées de l'astral donc de l'éternité des possibilités au delà de la rigidité du temps qui fige dans la matière il, est, euh, il a le même principe que l'abeille c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout en étant le plus petit oiseau du monde, euh, bah, en fait, il fait comme l'abeille, c'est-à-dire qu'il peut voler à la verticale, il peut voler à l'horizontale, il peut, il a un poids qui est plus lourd. que son, enfin, Ses, ses, ses ailes ne sont pas adaptées à son corps, donc il doit le bouger euh, très très vite. Et, euh, et il a une langue fourchue comme les serpents, comme les reptiles. Sauf que lui, en fait, au lieu d'utiliser la langue fourchue pour perdre les gens, il utilise sa langue fourchue dans le multisens et il fait descendre le ciel sur Terre. C'est la profondeur du symbole de cette histoire, de ce petit colibri, qui parle au jaguar. Et donc le jaguar, bah, à un moment donné, il se réveille, il se dit, ⁇ Ouh, <rire> moi je suis le gardien sur la Terre ⁇ Et oui, j'avais oublié, colibri, merci de me rappeler que tu fais ta part et qu'il serait peut-être temps que je fasse la mienne. Et là, donc il va communiquer euh, au grand esprit de la vie, à la Terre, à la nature. Et la Terre et la nature vont s'organiser avec les éléments pour faire tomber la pluie car il était juste et bienvenu que la forêt cesse de brûler parce que vous avez des feux de forêt qui sont nécessaires pour régénérer en fait euh, les écosystèmes. Donc le jaguar est là sur notre chemin euh, sur cette période de 13 jours et si nous sommes alignés avec la puissance de ce jaguar qui garde la connaissance ancestrale c'est pour ça que j'ai choisi cette image de ces deux jaguars puisque c'est le jaguar numéro 2 qui est dans les fleurs, c'est pas un colibri devant, mais bon, euh, on a les pyramides mayas derrière, qui nous rappellent la civilisation des temps passés, ce sérieux qui est là, euh, dans la responsabilité de ce qui est à faire pour protéger les mondes souterrains, afin que nous ayons notre bulle de création à travers ce roseau, ce maïs d'abondance, et si nous sommes alignés, et que nous avons bel le bien œuvré sur les 52 premiers jours et eh bien cette période sera l'opportunité d'aboutir dans son résultat à l'aigle qui si le jaguar est la femme médecine l'aigle est l'homme médecine et c'est pour ça que j'ai choisi un homme euh, amérindien euh, j'ai coupé la tête de l'oiseau parce que c'est pas un aigle sur cette image, c'est une chouette mais, et je souhaitais que vous gardiez à l'esprit que c'est en fait en vérité c'est un, un aigle l'énergie du résultat c'est à dire la juste vision l'aigle il est tout en haut, il voit tout d'en haut ok, donc c'est la juste vision et d'ailleurs il va très haut dans le ciel comme le colibri aussi sauf qu'il a pas la même envergure, c'est un des plus gros oiseaux euh, euh, qui peut même attraper un loup, hein, d'accord euh, et qui peut attraper aussi un jaguar et l'aigle, en fait, d'ailleurs, chez les Amérindiens, il est considéré comme lui aussi l'intercesseur avec le grand esprit. Euh, mais l'homme médecine chez les Mayas, ben, moi, je l'ai vu. Hein, je suis une femme médecine. J'ai aimé un homme médecine. Euh, nous, les femmes, on, on a cette puissance de à 13h33, quand je vous le transmets, c est, c est, ce message qui est enregistré, puisque vous l'avez après en podcast maintenant, euh, c'est l'énergie gardienne de la femme sur Terre qui propose la vie, qui est elle-même animée par le corps astral viril. Et donc, c'est là où l'autorité, la virilité, l'action se place dans l'astral, donc gardien des mondes souterrains. Okay euh, et l'homme, en fait, médecine, lui, dans le ciel, son astralité est féminine. Et c'est donc dans la matière qui va recevoir l'intelligence féminine qui elle-même reçoit le grand esprit, puisque le féminin est récepteur, et que l'homme dans la matière, connecté à sa féminité, va faire descendre dans la matière les lois de l'ordre et de l'harmonie pour l'équilibre, la santé et donc la guérison, donc l'homme médecine. Donc c'est une tricéna assez conséquente, charnière puisqu'on démarre un nouveau cycle de 4 de 52 jours euh, ces 52 jours donc, euh, vont donc avoir différents objectifs et avant d'en arriver là dans cette vidéo qui sera un peu plus longue bah en fait rappelez-vous euh, les quatre premières trécénats, donc on a eu du rouge du blanc du jaune euh, pardon du bleu et du jaune donc là, on recommence, rouge. La prochaine, Tressena, donc, en fait, sera blanche. La suivante, donc, euh, mm -hmm, euh, sera bleue et, pour finir, jaune. OK Donc, on reste toujours sur ces codes couleurs que l'on retrouve dans la simplicité au tout début. Hein. Vous prenez le, le crocodile, le vent, la nuit et la graine. Bah, C'est rouge, blanc, bleu, jaune. Et donc, les Tressena euh, ont cette rythmique aussi de couleurs qui nous parle des directions et qui, nous, qui ont des, un sens précis, c'est-à-dire que le rouge, par exemple, c'est le, le futur, c'est la direction de l'est, et c'est l'élément du feu. Le blanc nous parle en fait de l'élément de l'air, c'est la direction du nord, et ça nous parle du pôle féminin. Le bleu, c'est la direction de l'ouest, ça nous parle du passé, et c'est l'élément de l'eau. Et le jaune, eh bien ça nous parle de la terre, de la virilité, et C'est l'élément enfin, de la terre, sa virilité, et nous... c'est la direction du sud. Okay Donc, en fait, à chaque trésénat, dans l'énergie le... de l'unité, eh nous allons retrouver ces principes. Ce qui fait que la première trésénat des 13 premiers jours, le but, c'est qu'est-ce qu'on va placer dans le futur euh, Qu'est-ce qu'on va positionner comme intention, comme détermination de ces 260 prochains jours qui s'établissent là dans une base des 13 premiers jours donc, direction du futur, direction de. Enfin, de, euh, dynamique du futur, direction de l'Est. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'élément du feu. Hein? Donc, euh, voilà. Et puis, bah, la deuxième trécéna, c'était le jaguar. Donc, la deuxième ja le, le jaguar, donc, comme je vous l'ai explicité, je pas répété. Et là, on était dans l'énergie féminine, dans l'énergie, la direction du, du Nord. Et une dynamique aussi, euh, alors le, et l'élément de l'air. Hmm Donc après le feu spirituel, l'air, qu'est-ce qu'on va faire descendre d'un point de vue spirituel à travers l'esprit, qui va par la suite venir dans, nos, dans notre corps émotionnel L'eau, à travers l'énergie du cerf, qui est en correspondance avec ce qu'on aura vécu par le passé à travers ce feu et cette air, et qu'est-ce qui ensuite va venir dans la matière sur terre, à travers cette couleur jaune, qui là, c'est la Trescénat que nous venons de terminer, qui est le soleil. Est-ce que vous avez récolté les fruits de votre lumière, de ce que vous avez rayonné dans la joie de faire naître des nouveaux projets, d'une communication et de résultats avec l'esprit euh, conséquent qui, qui pose en fait vos rêves avec le pouvoir d'un amour qui fait croître euh, le flux euh, de votre capacité à garder votre chemin en étant dans, dans, un, dans un reflet d'une dynamique euh, où le monde de la mort est une opportunité de vie, où vous savez délaisser ce qui est inutile pour avancer avec légèreté dans une énergie où la loi était celle du cerf, c'est-à-dire de votre canal, qu'est-ce que vous avez reçu à travers vos bois, de ce que vous avez à faire dans la matière, pour poser avec euh, patience les fondations d'une réalisation, ou rayonner votre lumière de votre conscience dans la matière, afin de, de manifester l'offrande de la plus belle version de vous-même qui permet une expansion avec euh, votre famille spirituelle dans la matière et qui permet une humanité de joie ou tisser euh, des fils de, de délices hein, et de joie d'exister pour une magie d'une route euh, cosmique euh, accomplie. Ben, pour ma part, euh, sur les deux dernières semaines, euh, cette Tréséna, ça a été une déflagration euh, d'une mise en lumière. Euh, à travers non pas un soleil émanant mais un soleil noir, de ce qu'il fallait euh, sortir de mon chemin, euh, d'une communication erronée, de croyances qu'il fallait stopper pour sortir d'une forme de cauchemar, de voir la haine qui m'entourait de voir que sur le flux de mon chemin dans ma vie matérielle, j'étais entourée de serpents, et qu'il fallait que je meure à ces façons erronées de fonctionner, pour établir une justice, de la légitimité de ce que je sais que j'ai à faire dans mon canal, afin de bâtir, de construire et de rayonner sur la terre ce que je sais que j'ai envie de donner, et que là, ben en fait euh, il a fallu résoudre les limitations de, de certains êtres avec lesquels j'étais en reliance, euh, de manière à rétablir une, des grilles du temps euh, plus prolifiques de joie sur une route euh, plus magique, euh, mais pas euh, celle euh, d'une limitation, mais celle d'une expansion. Voyez-vous Donc c'est pour ça que j'ai senti aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin dans mon expression, parce que pour ma part, l'immense euh, révélation de ces 52 jours, où on a l'objectif du crocodile, du jaguar, du cerf, pour arriver au soleil, euh, donc, la mère primordiale, la femme médecine, le, le, guéris, le canal de guérison qui amène à la conscience, qui permet jusqu'à nous, euh, pour ma part, ça n'a été que des révélations d'une nécessité absolue d'embrasser le deuil de ce système, de cette société, de ne plus hésiter, de sortir du doute, d'assumer avec responsabilité qui je suis, ce que je vois, ce que je sais et ce qui se place là, et, euh, et une harmonisation euh, multidimensionnelle phénoménale sur ces, euh, depuis l'équinoxe, euh, donc depuis le 20 mars avec une apothéose une révélation hallucinante qui euh, a commencé à l'orage de la magie cosmique au Kin 39, qui est un vortex galactique, euh, pour mettre en lumière tout ce qui avait né été nécessaire, euh, et d'assumer que le magicien arc-en-ciel, c'est celui qui assume de se défendre. Et que si dans l'astral on vient m'attaquer, jusqu'à maintenant... J'essayais au maximum de sortir le bouclier de l'amour, de la compréhension, du pardon, le principe très féminin, sauf qu'en fait, ça sur Terre très bien, mais dans la matière astrale, ah non, c'est la virilité. Et l'autorité de la virilité, la justice, c'est l'épée qui peut découper euh, la tête d'un reptilien qui vient me faire chier en fait. Donc, euh, j'avais réussi une initiation magistrale en 2019 d'une fusion entre ma conscience, mon corps astral, mon corps euh, terrestre. Et, euh, et dans la conscience, en fait, il n'y a pas cette dualité. Donc, euh, c'était plusieurs vaisseaux qui étaient partis. J'avais même eu une confirmation réelle par une tempête qui s'était déclarée à la Sainte-Lucie, ça ne s'invente <rire> pas, euh, au 13 décembre. Donc là, j'ai vraiment eu la signature de ma conscience euh, multidimensionnelle agissante. Et là, bah, en fait, je suis dans une métabolisation, on est en 2023, hein, au mois de décembre de cette année, ça fera quand même 4 ans, euh, d'assumer les polarités et d'assumer de savoir trancher et de savoir se défendre si vous avez des... si j'ai des, des êtres humains autour de moi... Euh, j'ai découvert ça hier. Les PNJ, ça me fait rire parce que PN, on sait que c'est hyper narcissique, mais là c'est une femme qui parle des, euh, des personnes non joueuses, c'est-à-dire des êtres qui ne sont plus des créateurs, des contributeurs d'action, mais qui sont euh, en fait parasités, euh, qui sont en grande majorité, et c'est les fameux euh, agents Smith de la Matrix, euh, de cette série, hein, de films, hein, OK euh, Et non, nous sommes entourés, c'est assez évident au vu de ce que nous avons découvert ces dernières années, d'êtres humains que nous pensons des amis, que nous pensons nous pensons de la famille, que nous pensons des amours, des collègues, des voisins qui en fait euh, ne sont que des corps organiques euh, inanimés euh, dans le sens qu'ils sont vivants animés mais n'ont aucune conscience. Et euh, ils fonctionnent plus comme des piles que comme des euh, régénérateurs. Ils fonctionnent plus comme des parasites que comme des ensemenceurs de vie. Donc, euh, bah, en fait, euh, moi, je l'avais vu dans l'astral, comme quoi il y eu toutes les nuances de gris et qu'il y avait très peu d'êtres humains lumineux, en fait, qui avaient encore de, de la lumière. Et qu'il bah, faut faire attention aux êtres de toutes les nuances de gris, parce que notre lumière les brûle, en fait, et, et parfois, ils nous attaquent. Mais euh, c'est parce qu'ils se défendent et, euh, et là bah, la révélation c'est que bah, vous en avez certains euh, qui eux, plus ils vous attaquent, plus ils se sentent bien parce que plus ils vous prennent votre énergie si vous ne vous défendez pas. Donc j'ai eu besoin de, de vivre beaucoup de choses de quasiment depuis un an à 13h44 maintenant dans mon enregistre vrai euh, pour conscientiser que j'ai de me défendre. Et euh, j'ai vécu l'expérience suivante, c'est quelqu'un qui m'a harcelé, menacé, utilisé son, son statut d'autorité euh, pour mettre la loi de son côté et, euh, et me faire passer pour ce que je ne suis pas. J'ai expérimenté euh, un émotionnel exacerbé euh, euh, qui a été amplifié par certaines présences astrales dont j'ai reconnu la réalité. Et, euh, et j'ai fait l'expérience de ma vulnérabilité, de, de ma chute en fait dans l'émotionnel, mais que ça a été magistral de révélation de la nécessité de me défendre et j'arrêtais pas de voir son visage et sa voix. Tout le monde aura vécu ça dans sa vie. Et à partir de l'instant où je l'ai prise par la gorge, je l'ai collée contre le mur dans l'astral en lui mettant des claques. Et je lui ai dit « Maintenant, tu vas te calmer, tu vas me lâcher. » Déjà, elle était moins présente, mais elle lâchait pas. Et là, j'ai sorti l'épée et j'ai la... d'abord coupé les mains et ensuite, je l'ai découpée de partout. Et je lui ai dit « Maintenant, ça, c'est dans l'astral. Euh, donc, désolée, tu auras les conséquences dans la matière, mais ça suffit. Tu cherches, tu trouves. » Voilà." Moi, je ne veux pas jouer avec toi, c'est toi qui veux jouer oui. avec moi. Tu pas de me harceler, je t'ai rien demandé. J'en fais pas une histoire personnelle, mais je me défends. Et, euh, et ça, c'est nouveau pour moi. Parce que ma puissance étant consciente, je ne m'étais jamais autorisée à l'utiliser de cette manière-là. Et, euh, et donc, j'ai souvent, très souvent, euh, transmuté pour les forces de l'obscurité et, euh, et jouer la carte qui, si tu peux le faire, fais-le, c'est efficace. Hein. L'amour, la joie, la paix, la vérité, une lumière tellement puissante que ça les repousse. Okay? Mais en état de vulnérabilité au sol, euh, ben en fait, il faut savoir se défendre. Et, euh, et donc, euh, la magie arc-en-ciel. C'est-à-dire que si tu peux utiliser la lumière blanche de l'ordre de la droiture, euh, mais je dirais même plus que du blanc, du noir, du feu, ça se fait tout seul mais parfois, bah en fait, on va vivre une succession de batailles qui fait que bah là, j'ai perdu une bataille assez conséquente. Et, et donc, la révélation a été que si j'avais su me défendre, j'aurais pu protéger des gens, et que là, je n'ai pas pu le faire, et ça, enfin, des, des formes de vie. Et là, je n'ai pas pu le faire, et ça m'a mis dans une rage folle, et une conscientisation. De, on est programmé depuis des millénaires à se sacrifier. Vous m'avez souvent entendu dire, hein, se sacrifier comme une chouette. Bon, peut-être pas pour rien qu'elle y a l'homme avec la chouette, là, à qui j'ai coupé la tête. <rire> Parce que non. Je vais garder... Euh, D'ailleurs, je, je vais vous le montrer comme ça. Hop, vous voyez, c'est une chouette. C'est pas, pas un aigle. Euh, et en même temps, ben voilà, sachez que la chouette, c'est un de mes animaux totem. Et donc, l'homme médecine, Mais ben, en fait, voilà, c'est l'aigle. Et... Euh, et donc le, ben, je compte bien pour ma part dans ma vie privée sur cette très et rééquilibrer les énergies vécues euh, depuis 52 jours afin que le résultat soit celui d'une action d'une grande justice de droiture euh, qui permet en fait euh, d'être sur un chemin de, de sécurité, de sérénité protégé euh, par le Jaguar afin de créer mon abondance dans ma vie privée, dans ma vie euh, qui est donc amicale, amoureuse, familiale et, euh, et dans ma vie professionnelle. Donc voilà, j'avais envie, dans la générosité aujourd'hui, de faire une transmission un peu plus longue, colorée euh, ben, d'une, comment dirais-je, de l'expérience de vie propre, pour donner du sens à l'intelligence de cette puissance, de ce, de cette, de cet outil, euh, qui est un outil de conscience, un outil quantique qui permet de danser dans l'espace-temps les, dans le, dans et, euh, et d'accéder à des égrégores d'une conscience euh, magistrale qui permettent, euh, avec les accords Toltec, qui sont pour moi un autre outil euh, fondamental, euh, ma difficulté depuis que je connais les accords Toltec, c'était de ne, ne pas tout faire une affaire personnelle. Bon, bah maintenant c'est réglé. Voilà. J'accepte de me défendre si tu veux... Euh, me faire du mal, ben, bon courage à toi, parce que ça ne va pas forcément très bien se passer pour toi. Et en plus, j'en prends la responsabilité maintenant parce que je peux le faire. J'ai assez de dignité, de confiance en moi, de légitimité, d'amour, de compassion, euh, qui me donne une autorité, qui me permet de l'utiliser. Jusqu'à présent, j'avais des zones d'obscurité, de vulnérabilité, d'un d'une illégitimité à, à travers une culpabilité et une peur liée à de nombreux assassinats dans mes incarnations passées qui faisait que face à l'autorité, euh, ben j'étais euh, dans, dans la fuite et c'était impossible pour moi. Donc je préférais euh, qu'on me tue, je préférais euh, subir la cruauté euh, plutôt que de me défendre dans la peur... Euh, de mal faire et de faire du mal aux ans. Et c'est en lien avec une, une mémoire d'une vie passée où j'étais templier et où euh, bah, j'avais une telle haine que je décapitais des têtes à tout va euh, sur le champ de bataille pour défendre en fait, le territoire du Languedoc euh, et la principauté d'Andorre où j'étais euh, comte de foi au XVIe siècle. Euh, après avoir été le fils d'un chef amérindien, euh, après avoir été dans la noblesse euh, et morte sur le bûcher de Montségur. Et qu'il euh, ben, y avait besoin de, de dégager toute ma rage en fait. Et, euh, et c'est parfait, il n'y a pas de mal à ça. Le, la roue du, kara, du karma que nous ont imposé les reptiliens pour nous emprisonner, c'est toujours à travers la culpabilité. C'est-à-dire que tu dois obéir à ce que eux disent qu'il faut que tu fasses, quitte à mourir. Mais euh, tu peux pas avoir la responsabilité du choix de donner la mort, tu n'as pas le droit de ça. Mais en fait, euh, bah si. Parce que si pas, et on en arrive d'ailleurs à cette os de folie parce que les gens ne se défendent plus. Parce que c'est mal vu. Je vous inviterai à la réflexion à ce sujet. Moi, il m'aura fallu bien des années pour le conscientiser intellectuellement, bien des expériences pour le vivre à répétition, euh, euh, des émotions pour euh, libérer mon eau cellulaire. Et euh, maintenant, c'est matériel. C'est-à-dire que là, je l'ai fait. Et <rire> je l'ai fait. Et, et en plus, j'ai commencé filmé par les gendarmes. Alors ça, c'est un cadeau mais énormissime que j'ai envie de vous offrir. Ah oui, les gendarmes m'ont filmé je leur ai dit, il m'a fallu arriver à l'âge de 51 ans pour boire de l'alcool, pour anesthésier des émotions tellement ça a été violent ce que j'ai vécu donc avec une, euh, une forme, enfin, la, la, la mairesse de, près de chez moi euh, qui pourrait en faire marrer plus d'un parce que c'était en lien avec mes chiots euh, donc ça peut paraître démesuré comme, comme expérience de perception mais en fait je suis persuadée que je la connais depuis mon Ségur et qu'elle a contribué à la mise à mort de pas mal de gens et là, je et là, on s'est retrouvés en fait. Donc ça a forcément été explosif. Et, euh, et moi, jusqu'à présent, dans ma vie, comme, là, comme je voyais ce que les autres ne voyaient pas, pour moi, ma responsabilité, c'était que je dois prendre en charge les autres, mais de mais n'importe quoi. C'est euh, justement le fruit d'une vulnérabilité, c'est-à-dire une illusion, un mensonge à soi. Si j'ai autant d'acuité et de lucidité, lucidité dans mon expression, c'est parce que ce que je recommande aux autres, je le pratique évidemment moi-même. Et quand on réalise à quel point on a souffert dans sa vie euh, par cette, euh, ce conditionnement, ce, ce, cette attitude de protection, de préservation, dans la peur en fait euh, de faire du mal euh, et de mal utiliser son pouvoir euh, de responsabilité, d'autorité, c'est à qui qu'on fait du mal en fait quand on ne se défend pas, ben, c'est à soi-même. Et vous pourrez remarquer que dans nos sociétés malades, vous avez ceux qui font du mal aux autres, du mal aux autres et ceux qui font du mal à eux-mêmes. Et ceux qui font je ne parle pas de ceux qui se défendent de si quelqu'un vient te faire du mal, tu te défends, tu ne fais pas de mal à l'autre, tu te défends du mal. C'est très important de réveiller cette réalité et de sortir de la mièvrerie de la religion catholique romaine, de cette mise en exemple de la crucifixion comme étant l'opportunité de, de rédempter les péchés. Vous imaginez le virus mental que c'est quoi. Soit dans le sacrifice, laisse-nous te tuer parce que tu connais les choses. C'est comme ça que tu vas racheter les péchés des autres. Mais c'est une, une, une perversion sans nom. Alors qu'en plus, ça a, été, ça a été détruire dans l'œuf euh, le, le vrai message de ces gens dont je me souviens. Attention. Enfin, je, je dis attention. <rire> j'ai attention, c'est pour réceptionner votre attention avec autorité. C'est-à-dire que j'ai fait partie de ces milliers d'êtres euh, où nous étions à l'époque des millions sur la Terre dans la conscience d'un changement vrai vibratoire, en, puisque le système solaire rentrait dans la constellation des poissons, et de cette euh, utilisation qu'elle a été faite avec ces changements des portes des étoiles par certains êtres qu'elle ait essayé de revenir ici récupérer le, le pouvoir euh, sur la Terre en ayant déjà des factions, euh, déjà sur place. Donc si vous voulez, euh, quand on dit qu'ils vont revenir, en fait, ils sont déjà là depuis l'entrée dans la constellation des poissons. Et s'ils réussissent leur plan, c'est plutôt eux qui, qui risquent de repartir euh, de cette planète en l'ayant ravagée, parce que c'est leur façon de fonctionner. Est-ce que moi, je vais laisser permettre ça, alors que je suis sur cette planète, parce que je sais déjà ce qu'ils ont fait Parce que moi-même, j'ai fait partie euh, de ces euh, civilisations, comme ce fameux Jésus, en fait il n'était pas sur Terre par hasard. Il a été un Abgal, euh, un gardien, euh, Kadistou, euh, je, euh, sur, la, sur la planète euh, Mulge, qui était entourée, euh, qui avait un satellite qui oui. s'appelle aujourd'hui Vénus. Okay et que euh, Talmud, euh, j'ai plus, plus tout à fait les noms, je crois que Vénus c'est Mulge, et je crois que la planète qui a été détruite, où, où, où Mulge était le satellite, euh, qui maintenant est Vénus, euh, avait un autre nom. Mais euh, en tous les cas, il fait partie de ma famille. Cela m'a été montré il y a bien longtemps. Je vous raconterai ça dans un live RK euh, sur, télé, sur Telegram. Enfin, pas Telegram, sur, sur VK. Voilà. Je vous parlerai de ça sur VK euh, pour ceux d'entre vous qui me suivez là. Puisque maintenant, euh, au vu du durcissement de l'information et de la surveillance, peut-être même qu'après, il faudra sortir de là et, et je sens l'appel d'Odyssée. Donc, euh, je, vais, je vais communiquer sur YouTube, je vais communiquer sur VK et je vais communiquer sur Odyssée. Et je sens que ce genre de sujet, <rire> c'est d'à-propos. Puisque, en fait, vous prenez VK, c'est Facebook russe, en fait. Donc, c'est pas mieux. Quand vous voyez que Poutine a été formé par, euh, par Claude Schwab, il y a un moment donné, il faut mettre un petit peu les choses à leur juste place. Ne vous laissez pas manipuler en disant euh, Les États-Unis, l'Occident, c'est terrible, c'est des monstres. Et ce n'est pas faux. Hein. Mais euh, la Russie et la Chine, vous croyez franchement que c'est mieux ils sont, tous, ils sont pires d'une autre façon. Donc en fait, ils sont tous à mettre dans le même panier, en vérité. Et à partir de là, euh, nous, on doit se dégager de leur emprise, de leur champ d'influence. Euh, je me suis appelée Lucie pour retrouver la, la, la, la lucidité et faire ma part de colibri hein, pendant cinq ans. Là, je suis reine catarois, donc je retrouve ma souveraineté après de nombreuses initiations et je détiens la connaissance des catarois puisque j'ai eu un tel traumatisme au XIIIe siècle que ça a créé, si vous voulez, une forme de cristallisation d'une certaine mémoire et donc une connexion à une partie de moi même les forces reptiliennes ont et se sont servies de ça pour me maintenir dans un champ informationnel de limitation à travers la répétition de souffrances et d'assassinats. sauf que tel est prix qu'ils croyait prendre en ces temps où on s'approche de la fin moi j'ai pas envie de rester là encore 26 000 ans quoi. donc euh, <rire> j'ai bien envie de repartir au plus vite d'ici euh, c'est en tous les cas ce que je ressens maintenant et c'est mon choix et donc à partir de là, ma joie d'exister c'est de vous le transmettre. Est-ce que vous avez envie de rester encore là très longtemps, depuis le temps que vous êtes là Parce qu'en fait c'est ceux qui sont... Le New Age c'est pareil, hein, c'est comme les religions, ça dit l'inverse de la réalité. Les vieilles âmes c'est les, les plus lourdes, hein, parce qu'elles ont souffert, souffert, souffert depuis beaucoup plus longtemps. Donc, les jeunes âmes, en fait, c'est celles qui se souviennent de monde d'équilibre et d'harmonie pour un certain nombre d'entre elles et qui sont venues ici, pas pour sauver l'humanité et la planète, hein, mais pour en fait offrir un équilibre à ces vieilles âmes qui, sans les nouvelles, ça bah, mènerait à la destruction de la vie et le but n'est pas là. Et je sens que ma joie, euh, ça a été vraiment une révélation hier dans, la, dans le jour de la magie cosmique, de cette route de la magie cosmique, euh, de cette trécénat, de ce soleil, donc d'assumer sa conscience dans l'unité de soi. Ou en cadeau, j'ai eu un jeune homme que j'ai connu, euh, qui à l'époque, quand je l'ai connu, vivait à l'île de la Réunion, qui, euh, qui en fait est venu me visiter et il est soleil de l'unité. Donc il est venu... Euh, euh, en fait, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était en jour, faut que je vérifie si c'était en jour miroir euh, ou en jour, il euh, faut que je regarde parce qu'il est arrivé un mardi, il est reparti le 7, donc c'était le mardi 25. Donc maintenant, je vais ici regarder, je pourrais faire pause vu que c'est enregistré, mais j'y vais en direct. Et donc le 27 avril, qu'étions-nous Parce que l'histoire de l'orage, c'est quand j'ai eu l'agression menacée de tuer mes chiens et tout, par la folle de la Mère. Et... Euh... Alors, ah oui, il est arrivé en tonalité 4, c'est la signature de ma... de ma génitrice du temps présent, qui, euh, qui est à l'origine de ma venue, en partie à l'origine de ma venue sur cette planète. C'est juste hallucinant. Donc voilà, qui était un vortex euh, galactique. Donc l'offrande 4. Mais non, je me suis trompée, excusez-moi. Il n'est pas arrivé au mois de mai. Euh, N'importe quoi. Ça donc j'ai un petit cadeau de résolution dans la synchro. Mais le 27 avril. Voilà, donc c'est bien ça. Il est arrivé le jour de l'orage de la magie cosmique vortex galactique. D'accord Et c'est ce jour-là... Ou en fait, le même jour où il est arrivé, euh, il y a la mairesse qui est, à, qui est venue me menacer de tuer mes chiens. fallait que j'obéisse au doigt et à l'œil, que je les contienne, etc. Je, je vais tout raconter sur VK. J'ai commencé déjà hier. C'est assez phénoménal. D'accord Alors, ce qui est phénoménal, qui ne peut ne pas l'être pour vous, c'est que le lendemain, c'était son anniversaire galactique. Voilà, le lendemain de son arrivée. Okay. Et que lui-même, sa mère, a été victime de certaines choses, et que dans le miroir, il a été témoin de la même chose pour moi, et que bah, je me suis vraiment défendue, affirmée très fort, comme sa mère a déjà fait, donc je pense que j'ai eu un soutien de sa part, heureusement, quelque part, qu'il était là, okay? dans ce que j'ai vécu. Donc, euh, et que ça a été la mise en lumière de plein d'autres liens, de plein d'autres interactions qui, quand tu. Que, qui me disent que c'est fini. Je ne peux plus aider des gens pour moi-même en aidant des gens créer, euh, euh, si vous voulez, une propulsion par le fait de. Vous savez, un thérapeute, il donne aux autres ce qu'il s'est donné à lui-même. Et s'il est bon, en fait, il va légitimer la justesse de, de ses choix et de sa propre ascension en l'offrant aux autres. Et moi, je l'ai su depuis le début. J'ai toujours su que le jour où je serai guérie, où je serai réunifiée, je ne le ferai plus. Ben, c'est maintenant. Voilà. Et donc, comme j'ai gravi ce palier, je vis cette expérience qui me refait goûter, si vous voulez, euh, dans le Robouros, à la cause de cette cristallisation mémorielle du XVe euh, siècle, qui est liée avant à cette expérience d'avoir été brûlée sur le bûcher au XIIIe siècle, dans la connaissance de ce qui se passe maintenant au XXIe siècle. Parce que les gens aujourd'hui pensent qu'on est beaucoup plus réveillé, mais c'est complètement faux, on est beaucoup plus, plus endormi. à 52 minutes de transmission. En fait, au XIIIe siècle, euh, intéressez-vous à Oleg de Normandie, à la vidéo magnifique qu'il a faite sur, euh, sur Jeanne d'Arc. Euh, vous découvrirez ce que les gens à l'époque étaient capables de faire et ce à quoi encore l'humanité était relié dans une conscience de ses possibilités de communiquer à travers la télépathie, de communiquer à travers l'empathie, et donc de pouvoir se dégager de ces forces parasitaires d'inquisition qui ont utilisé la force de la cruauté, de la mort et de la torture pour enlever le pouvoir du libre-arbitre à l'humanité. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin, tout le monde est traumatisé. Moi y compris. Donc, euh, mais que nous pouvons, et j'en suis là un exemple, et certainement euh, certains d'entre vous aussi, certaines vraies donc, euh, soyons certains de cette réalité. Si nous avons encore un cœur vivant et vibrant et que nous avons refusé le piratage de notre génétique, de notre libre-arbitre, à travers euh, des injections de produits euh, toxiques et, euh, et de nanotechnologies, eh bien c'est que nous avons encore une âme, et que nous sommes les gardiens du génome humain, comme nous l'a dit M. Montagnier. Donc là-dessus, bah, je fais ma part du jaguar, euh, ma, en tant que reine catarrois, à vous transmettre un outil qui, si vous l'utilisez avec attention, centrage euh, par une observation, va vous emmener dans le monde du symbole et euh, à connecter un égrégore de 13 000 ans qui vous permet de nettoyer tous les égrégores des programmes euh, plus récents, qui vous coupe les ailes pour vous réaliser dans votre création et dans la justesse de tout ce que vous savez, que vous avez à offrir au monde. Et je suis vraiment dans la joie de faire cette transmission plus conséquente par rapport aux précédentes, puisque j'ai vu que bah, vous aimiez ça, puisque là j'ai eu moins de likes et moins de vues, et, euh, et ma joie en fait de, de ce que j'ai créé donc, avec vous et de, de proposer ces ateliers à partir du mois de septembre et, et l'École des Mystères à partir de, 2000, de septembre 2024, où je sais que c'est mon chemin à la juste perfection et que maintenant, je ne serai plus ni ralentie, ni ramenée en arrière, parce que ce n'est plus nécessaire. Je vous embrasse, je vous aime de toute éternité, au plaisir de lire vos commentaires, d'apprécier votre appréciation avec vos likes et de partager autour de vous si cette transmission a pour vous du sens et un écho au vu de votre propre chemin. Je vous embrasse.